je l'aime je l'aime car c'est qui mais Le Seigneur nous bénisse richement encore ce soir. Levons-nous s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon...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 On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'éternel Dieu demande de toi, ce que tu pratiques la justice. Sois béni notre Père Qu'il soit vraiment exalté encore ce soir Merci de nous avoir accordé encore ce moment béni de pouvoir nous retrouver avec ce peuple qui est à toi mon béni mes père Saint-Dieu et nous sommes réellement aussi encouragés et fortifiés encore davantage par toi lorsque nous voyons ce que tu fais parmi nous mon bien mes père Saint-Dieu ce que tu fais pour ton peuple à toi mon bien mes père tu as déployé réellement aussi et ton amour à toi pour nous Seigneur en nous montrant comment nous devons vivre davantage pour toi mon bien mes père saint -Dieu. dans un temps comme celui-ci oh Dieu où l'homme ne sait plus distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais bien mes père mais toi tu la grâce, voir la différence des choses, mon sauveur. Nous te remercions encore de ta conduite, mon bénévole Patrick de ton soutien, et surtout aussi, Père, de ta patience à, à notre endroit. Tu es vraiment patient, mon bien-aimé Seigneur. Sois vraiment béni et, et remercie encore aujourd'hui, mon bénévole père Bisson, pour ce que tu es pour nous, mon bénévole Patrick Et comme nous l'avons aussi entendu, mon Père, tu es le Dieu qui ne se laisse pas de pardonner, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous approchons de ces dieux vivants qui, qui pardonnent, qui soutiennent aussi et qui ramènent aussi, mon aimé Père au oh dieu Nous nous résistons de pouvoir t'avoir, mon bénévole Patrick c'est pourquoi nous te servirons tout notre cœur, mon roi, en ayant la conscience carrément que tu es, tu es un Dieu qui ne change au point paix. Béni soit ton Seigneur encore pour chaque antique et tu chantes, Père, au oh Dieu. Merci, Père, oh au Dieu, pour l'adoration, pour la prière, pour la joie du cœur encore d'être dans cet endroit encore aujourd'hui, mon béné Patrice. Merci pour avoir conduit encore ton peuple qui était de loin comme de près, de voir se retrouver encore en ces lieux pour qu'ensemble nous puissions réellement te louer et te glorifier, Père. Louange et honneur à toi pour ta bonté ton amour pour chaque antique, Père, au Dieu, pour les psaumes aussi qui nous avons été lus encore ce soir. Nous voulons te dire merci, Père. Sois béni. Bénis et glorifié, car nous avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni et qu'il soit glorifié, qu'il bénisse chacun de vous tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un honneur de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux avec ce peuple que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir racheter, pour qui aussi il a versé son sang pour réellement que ces rachats soient vraiment un rachat éternel, pour que nous puissions être aussi rassurés que lorsqu'il nous a sauvés, nous sommes sauvés une fois pour toutes. Nous le remercions réellement aussi pour euh, sa parole, qui euh, dans laquelle aussi le Seigneur nous montre de quelle manière nous devons davantage continuer à pouvoir marcher avec lui, afin que nous ne puissions pas avancer comme nous, nous le voulons, mais que nous avancions comme... Le Seigneur, notre Dieu veut cela. Qu'il vous bénisse tous, tout ce qui êtes venus de loin comme, comme de près. C'est une joie, effectivement, aussi, de, de revoir les visages qu'on n'avait pas pu voir depuis très longtemps. Dieu te bénisse, ma soeur Nous sommes heureux de pouvoir également aussi réaliser combien le Seigneur est bon pour nous parce qu'il a gardé aussi nos frères et sœurs et aussi notre soeur Angela aussi, que je vois qui est derrière. Que le Seigneur te bénisse et soit le bienvenu. Nous sommes heureux, nous remercions Dieu qui fait qu effectivement nous puissions vivre des moments comme ceci. Comme nous l'avons dit, nous entrons dans cette période effectivement où nous avons le désir que le Seigneur, notre Dieu, ait la prééminence qui domine effectivement sur chacun de nous. Enfin de pouvoir également aussi nous accorder, de pouvoir être comme lui il désire effectivement parce que Il veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils qui est donc notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, chaque jour, effectivement, aussi, il pourvoit pour tous nos besoins. Il prend soin de chacun de nous aussi dans tous les moindres détails. Nous le remercions. Cela aussi, sa fidélité aussi, démontrant qu'il est celui qui prend soin, comme il a fait aussi pour Abraham et aussi pour tant d'autres aussi. Nous avons un Dieu qui est vraiment vivant. Non seulement il prend soin, mais il guérit encore. Il soutient, il il délivre aussi, il, il fortifie encore davantage et, et nous sommes heureux. Et je pense que notre Dieu est un Dieu qui ne change point. Et puisqu'il ne change point, il veut aussi que nous puissions avoir confiance certainement aussi en lui. Je suis heureux de voir des frères et, et des sœurs. Et je remercie Dieu qui, qui a gardé chacun de vous et qui permet effectivement aussi que dans un temps comme ça, nous puissions avoir. Et ce moment autour de sa parole Et je pense qu'il m'avait été fait par effectivement que notre euh, sœur euh, Rebecca de, de Charleroi je pense qu'il serait probablement ici voilà donc avec euh, son, son bébé Donc euh, nous allons donc prier pour euh, son enfant que le Seigneur la bénisse Amen. Euh, si tu veux bien avancer ma sœur nous allons prier euh, le Seigneur notre Dieu entre tes mains, j'abandonne tout, c'est que j'appelle les miens. Merci. Oh, ne paie pas, personne c'est sait, garder, prendre rien. Oui. En tout Seigneur. Oui, en tout Seigneur. Entre tes mains. J'abandonne tout travail. Notre Père Céleste est notre Dieu. Nous nous tenons devant ton de grâce et de miséricorde, mon roi, pour te dire merci. Merci de tout notre cœur parce que chaque vie que nous pouvons avoir sur la terre ne vient que de toi, mon sauveur. Tu es réellement le donateur de tout ce qui est merveilleux, Père. Chaque enfant nous vient de toi, mon bénévole Père du Et nous te remercions pour ce que tu as fait dans la maison de ta fille, mon bénévole Père de Dieu. Je lui accordé la grâce d'avoir cet enfant qui aujourd'hui aussi est la la l'amène dans ta maison à toi, mon bénévole Père de Vissant, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas un autre endroit. Oh Dieu, comme la main de Moïse, mon bénévole Père de Vissant, on peut cacher cet enfant, Père. Ce n'est qu'en toi, mon bénévole Père du Il est incapable, mon bénévole Père du Mais toi, tu as la capacité, mon bénévole Père Dieu, de, de protéger cet enfant. Tu connais l'avenir, mon bénémoine personne Dieu, parce qu'elle ne sait pas contrôler l'enfant, mon bénémoine personne, mais c'est toi qui peux contrôler tout dans sa vie, bénémoine, Père Dieu. C'est pourquoi nous venons devant ton trône de grâce, mon roi. Elle vient de déposer cet enfant, mon béni, Père Tibissant. Comme tu as pris pour bénémoine, soit de Moïse. Prends en soi aussi, bénémoine, Père Dieu. Que cet enfant soit béni, mon bénémoine, Père Dieu. Qu'il soit donc protégé, mon béni, ne pas de Oh, quel bonheur, mon bénémoine, Père. Tu es réellement le Dieu qui bénit encore, mon bénémoine, Père Tibissant. Tu rends fertile, mon bénémoine, bénéficon, mon roi. Nous te disons merci, bénémoine Père. Continuons encore à d'agir, mon bénémoine, Père Tissang. Nous Heureux, mon roi, tu es le Dieu de ta parole à toi, mon père. Qu'il soit donc béni, qu'il soit donc fortifié, mon roi. Aucun maladie ne frappe pas, mon père, de Dieu. Nous avons pied pour sa guérison, Seigneur. Qu'il soit donc guéri et en bonne santé, mon roi. Oh Dieu, prends soin, mon père, des parents, mon père, Dieu. En fait, j'ai les moyens nécessaires pour prendre soin. C'est vrai, père, du Dieu. Que l'enfant soit béni et protégé. Car tu t'ai ainsi prié, un père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais il est vraiment beau, hein? Ah, Dieu te bénisse C'est comme toi hein? oui. Que le Seigneur vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre Dieu Et aujourd'hui encore Il nous accorde la grâce de pouvoir voir Que c'est sa parole qui s'accomplit Il a dit donc Allez et multipliez-vous et remplissait aussi la terre. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc aussi donné comme grâce. C'est pour ça qu'on ne nous a pas demandé de pouvoir dire « Seigneur, je n'en veux plus ». Nous voulons simplement dire « Seigneur, contrôle toutes choses et donne-moi ce que tu as décidé de pouvoir me donner, afin que je puisse arriver à pouvoir honorer ta parole sur la terre ». C'est vrai que les hommes prennent des décisions comme ils le veulent, mais nous ne voulons pas prendre nos décisions comme nous le voulons. Nous voulons prendre nos décisions comme Dieu veut que nous puissions prendre cela. C'est pour ça que nous, nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre au Seigneur, notre Dieu, dans toutes choses, effectivement. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes dépendants du Seigneur. Et ça, le Seigneur ne nous oblige pas, mais c'est nous-mêmes qui désirons que nous soyons dépendants, effectivement, du Seigneur, parce que le lendemain, comment il sera, même pour tous ceux que nous aimons, nous ne le savons pas. C'est pour ça que quand nous le confions entre les mains du Seigneur, effectivement, alors nous les laissons dans les mains de celui qui peut tracer l'avenir, effectivement, aussi. C'est lui qui peut aussi faire en sorte que quand les choses commencent à boiter, qu'il les ramène, effectivement, aussi, à leur juste place. Et c'est vrai, comme nous Disons a la prière, la maman de Moïse avait pris une très bonne décision. Il savait que si elle-même pouvait garder cet enfant, l'avenir de cet enfant n'aurait pas été quelque chose de tellement bien, mais elle a assuré que si Dieu prenait l'enfant entre ses mains, alors son avenir est vraiment assuré. Et le Seigneur l'a aussi témoigné qu'effectivement, que l'avenir de cet enfant était aussi assuré de manière. À... Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que quand elle a confié l'enfant entre les mains du Seigneur, et chose qui est difficile pour une mère, effectivement, d'abord un de se débarrasser de son enfant, qui vient de pouvoir effectivement aussi naître, et deux, de pouvoir arriver à pouvoir mettre cet enfant dans un dans un panier, comme ça, de rosiers, comme vous le savez, comment ça a été fait, et trois, de pouvoir les laisser effectivement sur une rivière ou un fleuve qui était là, sans savoir effectivement ce qui allait se passer où allait cet enfant, et puis qui allait donc s'occuper de cet enfant quand on réfléchit effectivement. Mais elle, elle avait l'assurance que le Dieu d'Abraham les dieux d'Isaac, les dieux de ses pères, effectivement, allaient certainement prendre soin de cet enfant et dans tout le monde de détail. Le Seigneur a prouvé qu'effectivement, que quand on a foi en lui, comme nous l'avons entendu, oui, certainement, c'est vrai, Dieu entend et Dieu aussi exauce, Dieu aussi veille aussi sur ce que nous lui avons demandé, effectivement. Et le Seigneur a veillé, effectivement, à ce que cet enfant puisse aller tomber dans les mains de celle qui, au Seigneur, avait permis aussi, voulu qu'elle soit à cet endroit-là, à ce moment-là. Parce qu'il pouvait ne pas être à cet endroit aussi. Mais Dieu a voulu qu'elle soit là, à cet endroit. Pour que les le panier lui soit donc ramené. Et voilà ce qui est encore merveilleux parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Maintenant, la fille de Pharaon a fait rechercher la maman de l'enfant. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme ça. Quelle grande protection. Donc, il a fait rechercher la maman de l'enfant. On l'a retrouvée. Non seulement elle était heureuse de pouvoir retrouver son enfant vivant, et aussi de pouvoir maintenant faire son service, c'est-à-dire que, comme une mère, toute mère, effectivement, prendre son enfant dans ses bras et puis l'allaiter, mais pour ce travail-là, on l'a payé. Vous pouvez vous imaginer. Donc, vous, vous allaiter votre propre bébé. Vous avez l'argent de vous voilà, l'avoir, effectivement, et on vous paye pour cela. Dieu est tellement grand. Hein. C'est vraiment merveilleux de voir comment ces Dieu est capable de faire même les choses que nous sommes pas à mesure de pouvoir même croire et même, même y penser aussi effectivement. Nous le remercions pour cela, c'est pour ça que il nous est absolument nécessaire de pouvoir avoir confiance. Quand on parle effectivement de la confiance, c'est la foi en ces Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles dont on ne sait vraiment pas voir s'il si y a un, une issue quelque part effectivement, mais on a confiance en lui. Et, et, et nous voyons aussi, souvent quand, quand nous parlons de cela, vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir avoir à, à l'esprit, effectivement, ces moments dont on peut se dire, mais ce peuple ici, et, et là, ils, ils étaient sûrs et certains, qu'en tout cas, ici c'est impossible, c'est dur, en fait, il ne peut rien faire, devant la mer rouge, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas une possibilité pour qu'ils puissent arriver à pouvoir traverser les quelque part. C'était impossible en fait. Donc tout était fait. Et puis derrière, effectivement, Pharaon qui venait en réalité. Mais d'où leur viendra donc le secours il n'y avait pas une armée qui pouvait en fait être là pour pouvoir le combattre pour eux parce qu'ils ont vu que c'était des, des esclaves hein, puisqu'ils sont sortis, qui n'avaient même pas été formés comme comme des des, des, des militaires effectivement, non, des hommes dans lesquels on fouettait tout le temps. Donc ils ont regardé devant, c'est la mer rouge effectivement et, et derrière peut-être que depuis qu'ils étaient esclaves, ils n'avaient jamais appris à nager. donc Mais oui parce que quel est le maître qui va te dire, bon va maintenant au loisir pour prendre à nager Ils ne pouvaient pas savoir comment nager. Ah oui, pendant des années 400 ans d'esclavage donc. Donc ça avait même pas nager, mais dire, bon, maintenant, traverse l'eau, Il ne vais pas arriver, mais là je vais me noyer, effectivement, derrière, Pharaon en colère. Qu'est-ce que vous allez faire C'est pour ça que beaucoup ont perdu effectivement la tête de dit, Ah, en Égypte, ce n'était pas, il n'y avait pas de sépulture, effectivement. Donc, ils ont commencé à penser à Ils ont dit qu'ils ont vu que ces dieux pour eux n'étaient pas capables. Ils ont perdu de vue. D'abord, ils ont vraiment oublié toute la puissance que Dieu avait déployée en Égypte pour démontrer qu'effectivement, qu'il était vraiment le Dieu Tout-Puissant. Et que jamais il ne peut oublier ce qu'il a eu à pouvoir dire. Parce qu'il avait dit que je vais faire sortir, effectivement, à, avec, d'abord, je dois juger la nation à laquelle, effectivement, il ne s'est pas servi. Je vais faire sortir avec aussi euh, les trésors de l'Égypte, effectivement, parce qu'il a dit que j'ai dépouillé l'Égypte, effectivement, ainsi. Et il a accompli cela sur leurs yeux. Et, et même pour les, les, les premiers-nés qui, qui, qui étaient morts, effectivement, du côté légitime, etc., et chez eux, il n'y avait pas de problème. Donc, ils ont quand même vu cette puissance, et arriver là et penser que ce Dieu était incapable, alors là, c'est quand même fort. Le problème, c'est parce que l'homme est souvent amnésique, en fait. Il oublie souvent très vite, effectivement, ce que Dieu est capable de pouvoir faire. Or, notre Dieu n'est pas incapable, il est toujours capable, comme Jean-Gabriel a dit à Marie, il dit que il n'y a rien qui soit impossible à l'éternel, notre Dieu. Et nous, nous devons croire aussi qu'effectivement, que toutes choses sont possibles. Personne, je pense que parmi ceux qui, ceux qui étaient là, effectivement, pouvait penser que Dieu, il s'est posé, je crois peut-être, toi, tu aussi Marie ou les autres, il faut te poser la question, mais qu'est-ce que Dieu va faire Parce qu'ici, on ne voit pas d'issue du tout, parce que, est-ce que vraiment on a, on a suivi la voie que Dieu voulait qu'on puisse suivre c'est souvent ça le problème à la question, dit mais parce que là, parce que si peut-être on avait suivi la voie du Seigneur, eh bien on n'aurait pas cette situation difficile devant nous. Non mon frère, Dieu a permis cela, et cette voie là, c'est la voie que tu as suivie, et cette difficulté là est aussi bonne pour toi. Parce que Dieu veut te montrer qu'effectivement qu il n'y a aucune chose qui lui soit vraiment difficile c'est simplement que toutes choses sont dans la nature, effectivement, aussi lui obéit. Il veut nous montrer qu'effectivement, qu'il a toutes choses sous son contrôle. Dans les livres de Philippiens au, au chapitre 1, nous lisons avec vous quelques euh, scènes d'écriture, effectivement. Philippiens au, au chapitre 1. <coughs> voilà. Nous allons y arriver ensemble. Et que c'est C'est bien ici. Voilà. Philippiens, au chapitre 1, nous lisons à, à, à partir du verset euh, 27. Philippiens 1, verset 27, il nous dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, J'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans vraiment vous lasser aucunement, sans vraiment vous laisser pardon, aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela, effectivement, vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Nous voulons te dire merci notre Père pour cette grâce, mon en Dieu, le privilège que nous avons de pouvoir être encore debout aujourd'hui. Tu es réellement notre Père, précieux Seigneur et Sauveur et nous voulons vraiment te servir encore comme tu le veux. Père, nous avons besoin de toi encore en ce jour. Nous avons besoin de pouvoir t'écouter. Comme nous l'avons prié, demandé, Seigneur que tu puisses nous parler enfin, que nous voyons comment marcher avec toi et de quelle manière tu le veux aussi, mon béni, mé Père Saint. Soutiens-nous. Et parle-nous encore, Père. Pardonne-moi mon soba, sois encore davantage avec moi ce soir, parce que ce que nous souhaiterons, c'est pouvoir t'entendre toi nous parler, nous conduire encore, nous éclairer. Puisse-tu encore nous instruire, car nous avons tous besoin de toi. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dont nous avons besoin pendant ces réunions, c'est de pouvoir rencontrer notre Seigneur. Et surtout aussi que le Seigneur, notre Dieu, puisse agir aussi davantage parmi nous et aussi en nous. Nous voulons carrément que ces moments puissent nous permettre de pouvoir encore être plus ailés pour le Seigneur et surtout aussi avoir encore plus la foi dans le Seigneur, et aussi expérimenter encore plus le Seigneur davantage, parce que nous sommes dans un temps qui est vraiment un temps aussi sombre. Mais dans ces temps sombre, effectivement, les promesses nous ont été faites par le Seigneur, et nous voulons vraiment aussi saisir, parce que nous l'avons eu à pouvoir le dire aussi, que le Seigneur l'a dit dans la Sainte-Église, « Mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie et cherche ma face, effectivement, je l'exaucerai des cieux. » C'est dans cette perspective-là que nous entrons effectivement dans ces réunions depuis que nous avons donc commencé, pour que nous sortons ici avec vraiment une main puissante de Dieu qui est agissant effectivement dans la vie de chacun de nous en tant que frères, en tant que sœurs effectivement. Donc nous venons parce que nous sommes déterminés à ce que notre Dieu fasse quelque chose, que cela soit aussi dans notre vie effectivement aussi un, un témoignage que nous apporterons en disant « Seigneur, j'avais aussi entendu parler de toi ». Mais pendant cette période des réunions aussi, mon bien-aimé Seigneur, j'ai eu l'occasion de pouvoir aussi te voir aussi. Non seulement te voir, d'être touché par toi. Nous voulions qu'effectivement... Vous savez, quand nous entrons dans une phase comme ça, avec une détermination, un désir, effectivement, une demande, une requête devant le Seigneur, le Seigneur, notre Dieu, regarde notre cœur, effectivement, quelles sont les dispositions de notre cœur. Est-ce que vraiment nous sommes déterminés pour cela, ou nous venons simplement parce que ce sont des réunions qu'on doit avoir de fin d'année Non, il faut que ce soit quand même différent. Je, je viens Seigneur parce que j'ai un besoin dans mon âme, un besoin, parce qu'en voyant tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous ne savons pas très bien comment ça va se passer demain. Ce que je souhaiterais aujourd'hui c'est que je sois prêt, pour que je sois prêt effectivement, il faut que j'entende ce que tu veux que je puisse faire, et aussi que je sache qu'effectivement que tu es dans ma vie, parce qu'il faut que tu sois sûr et certain que le Seigneur est avec toi. Parce qu'on dit que si, si l'éternel Dieu est avec nous, qui sera contre nous, effectivement. Mais il faut d'abord qu'on soit sûr que le Seigneur est avec nous. Lui, il est avec nous quand nous, nous sommes avec lui. C'est la vérité. Donc si nous ne sommes pas avec lui, il peut pas être avec nous. Non, lui, il fidèle à sa parole. Donc nous devons avoir cette assurance, effectivement, que nous nous, av nous l'avons la, nous avec nous et, et que, réellement, que nous marchons aussi avec lui. C'est un, un, un moment où nous devons être dans, dans la prière et surtout aussi dans la supplication pour que le Seigneur me donne quand même un signe favorable. Je ne peux pas me contenter de pouvoir simplement dire, il est avec moi, il est avec moi. Non, il me faut quand même quelque chose qui me certifie, qui me prouve à moi, à moi-même que Seigneur, il est vraiment avec moi. Ah oui, mon frère et ma soeur, c'est nécessaire. D'ailleurs, Moïse l'a dit effectivement, hein, il dit, Seigneur, si toi, tu ne marches pas avec nous faut pas nous laisser partir, parce qu'on ira où D'abord, tu nous dis, tu vrai que tu, dans les, les frères parle, qui dit, je suis les chemins. Donc, c'est quand même toi qui connais les chemins. Moi, je connais pas où conduire ce peuple, effectivement. Mais c'est toi, et c'est vrai, frère et sœurs. Si Dieu n'est pas avec nous, aujourd'hui, à quoi servirait nos réunions À quoi servirait tout ce que nous sommes train de pouvoir faire Donc, on a besoin d'être sûr et certain que le Seigneur est avec nous. Alors à ce moment-là, nous comprenons effectivement que ce que nous faisons a un sens. Et puis, et c'est lui aussi qui doit aussi nous éclairer. Parce que nous, nous allons aller dans quelle direction Si Dieu aujourd'hui n'est pas avec nous et qu'il ne nous parle pas, comment allons-nous avancer Je pose la question, dans quelle direction avancerons-nous Parce que tout le monde que nous avons ici effectivement dans différentes religions, en fait ils ont des orientations. Tu vas chez les Mormons, ils ont leur façon. Tu vois, chez les catholiques, ils font de leur façon. Les présbytériens, la même chose, effectivement. Donc il y a plusieurs... C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de, des églises, en fait. Il y a plusieurs orientations. Chacun pense connaître la voie, effectivement, pense qu'on conduire, effectivement, dans la voie. Mais la question qu'on doit se poser, quelle est la direction, effectivement, dans laquelle nous avançons Ah oui, c'est ça le problème. Parce que tous avancent en disant, oui, nous avançons avec le Seigneur. Mais maintenant, je vous pose la question, si vraiment nous avançons avec les Seigneur, nous serions avec les uns pas dans cette orientation par-ci et par là. Parce qu'il n'y a pas deux Seigneurs, pas trois Seigneurs, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est vrai, ça c'est une question qu'on doit aussi se poser. Et cela aussi revient aussi à nous. Si réellement, nous tous ici, effectivement, nous avons le, le, le, même, le même Seigneur, nous avons la même foi, je ne pense pas qu'on aurait des situations compliquées parmi nous. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Parce que chacun de nous a, a une doctrine à soi, et c'est ça qui est douloureux. Si nous avions la même doctrine, effectivement, la même foi, on n'aurait pas de problème eh oui, frères et sœurs, regardez comment les seigneurs, le moins saint Écriture, effectivement, tous ceux qui avaient reçu la même parole, la même parole. C'est pour ça que Dieu nettoie ceux qui sont à lui. On a tellement été en on a tellement reçu à, à gauche et à droite, effectivement. C'est ça qui nous tue, mon frère et ma sœur. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il veut. Une seule église, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, une seule. Et Dieu veut être le conducteur d'un seul troupeau. Comme on dit, nous sommes le troupeau de son pâturage, que sa main puissante et bénie conduit. Oh Si vous pouviez aujourd'hui entendre sa voix, non, Dieu, si c'est pas donc vos cœurs. Donc, nous, nous comprenons que, que, Dieu, que Dieu nous aide, frères et sœurs. et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est que... Et nous l'avons eu à pouvoir, nous l'avons eu ici, nous l'avons eu à pouvoir comprendre les choses, c'est que... Cet homme a dit, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne viens pas, il a dit, j'enverrai mon ange, il dit, Seigneur, nous ne nous, nous voulons, nous, nous, nous refusons pas l'ange, mais si toi, toi-même, toi-même, tu ne marches pas avec nous, ne laisse donc pas donc aller. Parce que irions-nous <rire> que ferons-nous sans toi C'est cela. La chose. On voit que quand Dieu n'est pas là, évidemment aussi tout est désordonné. C'est pour ça que vous pouvez voir que, en, en fait aussi, quand, quand, quand le Seigneur est dans le cœur d'un homme, frères et sœurs, cet homme il est aussi ordonné. Les désordres, tout ça, tout ce que vous dites là, ça ne vient pas des dieux oui, notre Dieu n'est pas un Dieu ordres. Ça veut dire, là où nous sommes, chez nous, à la maison, partout où nous passons, nous devons être des témoignages. « Oh, ce monsieur, il est désordonné cette fois-ci. » On ne peut pas dire ça de toi. Si on doit dire, si on doit dire, mais quelqu'un doit faire logis. il est vraiment ordonné que ça soit toi. Donc l'ordre commence d'abord dans ta maison, et puis il va dans ton travail, dans tous les lieux où tu vas. « oui, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui ordonné, Dieu est avec lui aussi. Donc, il faut qu'on soit bien équilibré aussi. Est-ce que vous comprenez Mais si Dieu est avec toi, puisque Dieu est un Dieu d'ordre, alors je me sens aussi dans l'obligation. Enfin, dans, dans l'intérieur, de mettre quand même de l'ordre là. C'est quand même, non, pour, juste une question. Pourquoi on doit aimer les désordres c'est vrai, est-ce que l'ordre n'est pas bien Placer la chose à sa place ici. C'est quand même beau, non et, et on est là. Quelle que, que, que, que, que, que, que, que beauté a-t-il dit Parce qu'on ne peut pas faire ça à la Bible. Pardon. Ouh Comme lui, que Dieu te bénisse mon gars. Tu es très ordonné, je vois ici. Il soit là, et puis il quitte la chair, il reste comme ça. Vous comprenez Mais c'est beau de pouvoir faire. Juste. et puis on remet chaque chose à sa place c'est bon pour nous mêmes c'est vrai que ça se trouve là ça se trouve ici c'est toujours mais quand tout est mélangé oui oh dieu quand il a vu les mélanges il a séparé que nous, nous devons être dans cette condition telle que ah en tant qu'enfant de Dieu il y a un travail qui se fait à l'intérieur oui notre Dieu il travaille dans tout un chacun de nous pour nous ramener afin que nous puissions arriver à pouvoir être vraiment comme Dieu alors nous disons effectivement que si nous avons tous la même foi « Ah, j'aime Dieu, vous savez, il, il est sage d'une sagesse extraordinaire dans sa façon de pouvoir faire. » Ce qu'il a décidé, que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, ça va toujours arriver. arriver. C'est pour ça qu'il est l'autorité suprême. Nous l'aimons beaucoup parce qu'il dit que près de moi, il n'y a pas de Dieu. Et avant moi, on n'a pas été formé de Dieu. Et après moi... Il n'y aura jamais de Dieu. Il a dit, je suis le seul et je demeure le seul. <rire> ah oui, oui, oui, oui, oui, et eh oui. Il n'y a aucun qui peut faire ce qu'il fait, non. ni ce qu'il fera. Ah non. ah non, non, non, non, non, non. Tout lui est soumis. Nous le chantons ici, non Tout lui est soumis. J'aime bien quand on chante cela. Ah oui, oui, tout lui est soumis. Et ça, c'est 100% aussi vrai. C'est que chaque chose lui est réellement soumise. Alors, ça veut dire que nous aussi, effectivement, aussi, dans notre façon d'être assis, nous lui devons donc la soumission, en fait. Être soumis à c'est Dieu, être soumis effectivement aussi à, à sa volonté dans sa façon de pouvoir vouloir faire aussi le choses. Donc, nous voyons que c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi avoir cette même foi. Nous les arriverons, Dieu voulant tout, tout au long de, de ces réunions Alors, nous voyons que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour ne pas oublier, c'est que nous sommes déterminés à ce que les seigneurs, notre Dieu, nous puissions nous, nous, nous mettre tous en prière, c'est notre Dieu, puisse vraiment faire que. Quelque chose, comme j'ai dit aussi, une prière pour le malade, il y en aura. Donc, et ça nous sommes heureux. Que Dieu notre Seigneur puisse vraiment faire quelque chose dans ma propre vie. Mon frère, parce que je voulais lire, mon frère et ma soeur, à quoi ça te sert, toi, de pouvoir simplement marcher avec des pensées hypothétiques Non, frère. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une période.. On n'a pas besoin des choses hypothétiques en fait. Non, j'ai besoin des choses qui sont palpables. Ah oui, dans lesquelles je place ma confiance, c'est-à-dire que les choses dont je suis certain. C'est sûr et certain. Il faut que moi, aujourd'hui, même quand je sors, quelqu'un me pose la question, mais, mais, mais, mais tu viens d'où, effectivement J'ai dit, tu lui dis d'où je viens. Donc je parle, par exemple, que nous venons de l'Assemblée. Et, et, et puis, et, et, à telle sorte que et quand il me pose la question, de doit savoir, vraiment es-tu sûr que Dieu existe Que je puisse être certain de lui répondre avec certitude et assurance, sans hésitation, parce qu'il y en a des questions comme ça qu'on te pose. Est-ce que tu crois vraiment qu'on n'est pas en train de vous embobiner ah oui, il me dit, à propos de... Mais bien, vous allez là-bas et puis ce monsieur vous parle, effectivement. Et tu crois vraiment que ce qu'il dit là, c'est vraiment la parole de Dieu, effectivement. Et puis, tu es sûr que Dieu existe Et Dieu te bénisse. Mais alors, à ce moment, tu commences à... Pardon Parce que ça frappait quelque part. Tu commences à pouvoir d'abord, ça te fait des interrogations. Mais mon frère et ma soeur, ils te posent la question, est-ce tu sûr que Dieu existe Mais tu dois être à mesure. Non seulement de dire que, ah, docteur Daouda m'a dit, lui il nous a rendu témoignage, effectivement, qu'il a rencontré le Seigneur, le Seigneur l'a visité, effectivement. Et puis, oui, frère Jonas aussi nous a rendu témoignage, donc Dieu existe. Non, ça c'est frère Jonas, ça c'est docteur Daouda, mais toi même. Amen. Amen. Non, c'est toi qui dois affronter l'adversaire. Oui. Frère Jonas n'est pas là, lui il a affronté son adversaire. Oui. Mais maintenant c'est toi, avec l'adversaire, il va dire, bon, toi, oui, attends, attends frère Jonas, il a eu un pour... problème. Non, non, non, non. C'est toi. Jeunesse, je je l'ai attaqué j'ai vu qu'il était ferme. Maintenant, c'est pour ça que je viens vers toi parce que je vois que tu vacilles. Dis-moi. Mon frère et ma soeur, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas qu'on soit vacillant. Tu dois être sûr et certain. Vraiment certain parce qu'il ne faut pas perdre son temps. Chacun doit être sûr que, ah, si je me lève aujourd'hui, je vais là-bas, c'est parce que dans mon âme en je sens que je dois être là. Amen. Pas comme spectateur, Amen. participant. Amen. Amen. Amen. Je dis, Seigneur, nos frères ont été au front. Mm. Nous, nous étions en retrait. Oh. Maintenant que la lumière se fait. Oh. Nous voulons Amen. aussi être là pour pousser. Mais bien sûr que oui, ce sûr et certain. Amen. On vient parce qu'on est déterminé, parce qu'il y a quelque chose que je veux avoir de la part du Seigneur. Il faut toujours... Un, c'est une motivation. Je, pourquoi je me donne au Dieu Parce que s'il n'y a pas une raison valable, frère et soeur, mais tu, vas te, tu vas te lasser en cours de route. Par exemple, bon, je te donne un exemple. Bon, j'ai entendu, entendu que ces gens-là disent que quand tu vas chez eux, là, lorsqu'on prie pour toi, ah, tu auras du travail. Et moi, je suis au chômage. Ça fait des mois et des mois je, je cherche du travail, je ne peux pas trouver. Bon, je vais quand même aller chez des gens-là. Donc, vous l'avez invité, vous avez parlé une fois, puis, il vient ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a oh, non, je viens, que Dieu soit béni, j'ai une demande, une requête. Si vous pouvez prier pour moi pour que je puisse avoir du travail. Mais nous prions. Le Seigneur exauce toujours. Comme, euh, ah, il va vous lire tout à l'heure le remerciement de cela aussi, effectivement. Le Seigneur exauce toujours. Et il a exaucé. La personne a, a eu à pouvoir trouver son travail. Puisqu'il était venu seulement pour Dieu, pour le travail. Allez voir une fois qu'il aura trouvé son travail. En fait, il, il est dans son travail. Mais il ne va plus penser à Dieu. <rire> il a trouvé satisfaction. C'est fini. <rire> oui, il a trouvé cette satisfaction, c'est dans son travail. Et puis, ça s'arrête là, effectivement, ainsi. Alors, si c'est comme cela que vous désirez Dieu, parce que ces choses-là, vous allez les avoir. Voiture, maison, mariage, vous les aurez. Vous les aurez. Est-ce que vous entendez cela Bien sûr. Vous les aurez. Et après. Les problèmes, c'est toujours « après ». Parce que vous voyez, frères et sœurs, ce qui est, pour oh, que Dieu m'aide, c'est de venir. Ce qui est douloureux, c'est la manière dont vous désirez quelque chose. En fait, quand vous désirez quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre cœur dedans, est-ce que vous comprenez C'est là que se trouvent les dangers. Parce que... Il faut savoir que nous, quand tant qu'enfants de Dieu, on doit être équilibrés. Et puis, jamais, jamais mettre tout ton cœur dans quelque chose qui est autre que. Ah Frères et sœurs, vous avez oublié ces chapitres verset. Qui te dit d'abord. C'est pour ça qu'il ne faut pas être aveugle, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Il t'a dit ceci, quoi. Écoutons, oh, Israël. L'éternel notre Dieu. Et le. Donc à côté il n'y a personne, ici il n'y a personne, devant il n'y a personne, derrière il n'y a personne. Partout où tu regardes qu'il soit le Et puis il te dit, qu'est-ce que tu vas faire de lui Tu l'aimeras comment Ton cœur à toi ici, ton âme, toute ta pensée, tout ton être. Oui, tout ce que tu es. Vous m'entendez, mais est-ce que vous ne m'entendez pas, frère Vous me regardez, c'est vrai c'est-à-dire que tu es appelé à l'aimer d'abord, l'aimer d'abord, lui, lui, lui. Ce qui veut dire que si tu l'aimes lui d'abord, tu ne vas pas avoir la passion d'autre chose. Amen. Quelle est la chose qui va te donner des insomnies, frère Est-ce que vous me comprenez Est-ce que vous me suivez Quelle est la chose qui va te donner des insomnies, toi, j'aurais pu avoir à dormir Non, non, non, non, parce qu'il a Bible dit que la, Bible, la nuit même mon cœur à moi m'exhorte. Donc je ne fais pas des cauchemars car l'éternel est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Psaume chapitre 16. Nous, nous renversons les choses, mon frère et ma soeur. Ah, je sais plus venir à l'assemblée parce que les problèmes que j'ai me dépassent. Oh, j'ai dit dans Philippiens, je de revenir. Mais c'est là, et c'est vrai que c'est là aussi que c'est comme si on fait comprendre. Je sais plus, je sais plus, parce que les problèmes que j'ai me dépassent. Il faut d'abord que je trouve la solution à mon problème. Et après, je peux donc finir. Parce que, avec ces problèmes, ces fardos, je serai triste là à l'Assemblée. Je sais pas comment je vais faire. Et je peux pas venir quand même avec la tristesse à l'Assemblée. Et... Ouais. <rire> Mais, mon frère et ma soeur, avec ces problèmes, quand tu es aussi là où tu te trouves, effectivement, tu as toujours la tristesse. L'endroit où tu es, ça ne t'a jamais apporté la consolation. Mais il y en a un qui t'a dit, Amen. je suis le consolateur, bien sûr. Bien sûr, il t'a dit que viens avec tout ce que tu as. Quand tu rentres dans sa présence. Mais tu vas sortir, les fardeaux vont rester. Frère, le problème, c'est que c'est nous qui apprécions mal les choses qui concernent notre Dieu. Il ne doit jamais, alors c'est important, jamais avoir un problème ou, ou un cas de situation qui fait que tu perds l'essence et tu ne sais plus vivre, tu ne sais plus voir l'orientation. Quand tu arrives à ce point-là, ce que Dieu n'est plus en fait dans ton cœur. Oui, c'est 100% vrai. Pourquoi tu serais troublé? Si Dieu est dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez Je ne sais pas si vous vous suivez bien. Pourquoi mon frère et ma soeur, tu serais troublé effectivement si Dieu est dans ton cœur Parce que si Dieu est dans ton cœur à toi, tu sais une chose. C'est pour ça que nous le disons tout à l'heure avec ce monsieur qui était venu, auquel nous avons prié, puis qu'il a trouvé son travail. Il a trouvé son travail, effectivement. Pardon. Et Il est parti. Il a eu ce qu'il voulait. Mais ce que lui il ne sait pas. Ce que après avoir pris son travail, c'est vraiment c'est bien, mais en fait il va dépendre d'un patron. Et oui, il a abandonné le meilleur des patrons. <rire> oui. Ce patron là, celui donc là, lui là, quand tu as avec lui, hein, quand tu es malade, il ne peut pas te licencier. Il hein. ne va pas trouver des moyens pour trouver que je veux le chasser. Il devient lourd dans mon entreprise. Il ne rapporte plus rien. Non Lui, quand tu es malade, hein, il t'appelle non, il te guérit. Il te console encore davantage. Il ne te changera pas. Non mais c'est lui-là, l'autre-là oh, il, il regarde sur le nombre d'heures. En fait, frères et sœurs, nous ne réfléchissons pas trop bien. Et ça, dans tous les domaines. Frères et sœurs, qui peut être le meilleur conseiller Sur cette terre, effectivement, qui peut être le meilleur conseiller alors pourquoi quand vous avez un problème avec votre frère, votre, votre mari, votre femme, vous allez voir un avocat Et par là, vous passez par les juges. Vous voyez, c'est parce que nous n'arrivons pas. de moi parce que pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous ai lu dans Philippiens, vous comprenez quand même. Parce qu'on ne va pas dire, mais le frère, qu'est-ce qu'il lui prend Je ne sais pas moi non plus. Mais ah oui, vous, vous comprenez bien. J j pas... Moi, j'ai lu des Philippiens parce que je voulais aller dans Philippiens. Mais vous voyez très bien que nous sommes un peu à côté des Philippiens, comme nous étions aussi dedans dans Philippiens. La question est celle-ci. Pourquoi tu devrais amener ton mari ou ta femme chez un avocat Ou pour l'amener en plus bien bien parlant clairement encore chez un juge Bon, ne m'en voulez pas. C'est question que je.. Évidemment, si vous l'avez fait, je dis je ne m'en voulais pas, mais j'ai dit que je n'avais pas pensé ça aujourd'hui. Pourquoi vous l'amenez en fait Si vous, vous êtes un chrétien, vous êtes un fils de Dieu, est-il vraiment normal que toi, en tant que frère ou soeur, tu amènes ton frère ou ta soeur ou ta femme ou ton mari au tribunal Pour quelle raison C'est pas que je ne suis pas que je vous interdis. Hein? On nous a dit ici conduisez-vous d'une manière digne de les. Ah, ah, ah. C'est l'évangile que nous vous prêchons. Pour que les enfants de Dieu se conduisent d'une manière digne de l'air. C'est pour ça qu'on n'avait pas consulté les gens. Oh, oh ce, ce monsieur-là, il et, et nous dit des choses, il dit des choses. Moi, je nous dis des choses. Qu'est-ce que j'ai dit Si je ne dis, qu'est-ce que l'évangile dit Et Dieu te bénisse. Oh, moi, j'ai quelqu'un qui me console. Yeah. Non, c'est vrai, frère. Quand on arrive dans un moment où la colère est passée, les problèmes sont tellement montés, on trouve que le seul qui peut nous résoudre ce problème, c'est les juges et l'avocat. Quand vous arrivez à cela, ce que vous êtes sorti déjà. Oui, monsieur. Quel est le problème que Dieu, notre Seigneur, ne peut pas résoudre pour toi quand toi, frère, tu amènes ta femme au tribunal, ce que tu n'es plus, un frère. Quand toi, sœur tu amènes effectivement ton mari ou ton frère au tribunal, ce que vous n'êtes plus. Vous êtes sorti à la voie, mais c'est sûr et certain. Non, mon frère, non, ma sœur, Il faut d'abord savoir qui toi tu es. Ce que Dieu a, a, a fait de toi. Il t'a dit à toi, mais si tu obéis à, à ma parole, n'est-ce ben pas vrai Si tu la mets en pratique, tu seras quoi La queue non. <rire> Pourquoi tu seras la tête Parce que le Seigneur sera avec toi. Tu seras avec toi, il a dit qu'il sera avec toi, dans tes entreprises. Donc quand tu as un souci, tu sais que j'ai un conseiller. Écoutez bien, je crois que dans le psaume 16, hein, vous voulez lire avec vous, hein, le psaume 16, hein, il est dit bien, il est dit bien, il est dit bien cela aussi, que ce nous est revenu. Et, et psaume au chapitre 16, ah oh, et cela, je pense que psaume au chapitre 16, il, il nous dit, oh, que Dieu nous a... Et... <cười> Et c'est cela, oui. c'est cela, oui. Psaume au chapitre 16, il nous dit. Et verset 5, il dit L'éternel. D'abord, oh, oh, vous, vous permettez que je commence au début Amen. Voilà, je prends la même chose que vous. Hein. Je commence au début pour que nous puissions bien entendre cela. C'est ce que. Le psaume au chapitre 16, pardonne-moi, je dois prendre aussi. Non, Alors, il nous dit bien, ah, il nous, il nous dit bien clairement ici, il dit, ah, garde-moi, oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain, gloire à Dieu. Et puis il dit, les, sons, les saints, pardon, qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de quoi et toute mon affection, mais c'est sûr et certain que notre amour à l'endroit des frères et sœurs, c'était un amour, Quand je disais à oh, ma bien-aimée sœur, et j'étais avec effectivement, et, et, et, et, je, je, je vais relire ça tout de suite, hein, notre sœur euh, Rebecca, donc euh, Rebecca Ganji, donc je parlais avec elle, nous étions dans mon bureau. Et, et je lui ai donné un, un, un, un exemple, j'ai dit, ah, j'ai dit, je me souviens, cet exemple dit ça nous a touché tous et dit, je lui ai donné l'exemple de notre sœur, Uh, Jacky et notre frère, uh... « Ah, que Dieu soit béni, tout le monde a cet exemple, moi aussi ça m'a frappé. <rire> » Et alors c'est pour ça que je les partage avec tous ceux que je suis, j'étais aussi frappé par cet exemple-là, vous voyez que nous apprenons tous. Mais, mais c'est la vérité, quand je vois que, que vous avez cité les noms avant que je cite les noms, j'ai dit gloire à Dieu, ça me Donc tous nous avons été frappés. Donc j'ai dit voilà, voilà effectivement comment un fils de Dieu et une, une fille de Dieu doivent arriver à pouvoir se comporter parce que quand on dit que c'est Lucien mon frère, notre relation en fait là de mon frère là est supérieure aux relations des frères et sœurs dans la famille. Que Dieu nous aide. J'ai dit, avec mon frère de sang, qui ne croit pas, lui, quand je partirai, je ne le verrai pas, mais avec Jonas. Mais notre union, vous comprenez Parce que les gens ne puissent pas comprendre mal notre lien en Christ. pas Parce que les gens ont déjà des esprits, des pensées comme à l'époque de Noé. Tout à fait Tourner vers le mal. Tu dis les choses dans le, bon, dans le bon sens, eux, ils sont déjà dans le mauvais sens. Alors, on doit, on doit un peu trouver les mots qu'il faut. Qu'on ne puisse pas... Oh il, a dit, oh, il est avec nous. Je dis, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas là-dedans. Vous comprenez vous-même. Hein? Donc, notre lien en Christ a commencé depuis ici. C'est vrai, frère. Ce n'est pas pour rien que je lui disais, mais ce n'est pas pour rien que je lui disais, aimez-vous ardemment. Ça peut pas arrivé que, bon, que, euh, on ait un peu de friction, mais il demeure mon frère. Sur cette terre ici, je suis heureux de la voir parce que nous marcherons avec lui jusqu'au bout. Et quand nous allons partir, nous partirons ensemble et dans l'éternité nous serons toujours. C'est pour ça que euh, le Seigneur a toujours, nous a toujours demandé de privilégier ces liens-là. C'est la raison pour laquelle il faut que nous comprenions que et, et, mon frère, c'est mon frère. Ma soeur, c'est ma soeur. Ce qui est à mon frère est aussi à moi. Et ce qui est à c'est difficile encore. Ce qui est à Vous savez, ça je, je veux vous dire aussi quand même. Vous savez, il y a eu un moment quand euh, j'étais en j'ai porté la parole au secrétaire à l'université à ce moment-là. On était ensemble, effectivement, avec eux. C'est une période qui m'a marqué. Et beaucoup ont cru. Et je me retrouvais à la maison, j'ai prié. Puis ils sont commencé à pouvoir venir à la maison et ont prié. Ce que je vous dis est 100% vrai. Et ils sont venus, effectivement, on était là. Les autres juifs sont dans les États-Unis, pas ici. Ils là. Cette, cette expérience les a marqués même depuis qu'ils sont partis jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on aimait tellement le Seigneur qu'on le chantait toujours. Chez moi, c'était la maison de prière. C'est-à-dire qu'on chantait, on se retrouvait effectivement ainsi. Et, et quand il venait chez moi à la maison, et ça, je vous dis la vérité, frère et soeur, ma garde robe était ouverte. Je vois simplement un frère qui rentre dans la chambre et il prend ma veste, il met. Et, non, non, c'est la vérité. Je, peux, je mets encore les photos jusqu'aujourd'hui. Il prend mon pantalon, il met. Et il sort, il part. mais j'étais heureux de voir que les gens ont compris j'ai vécu ça Dieu m'a j'ai vécu ça j'ai encore des photos et les frères qui a ma veste, mais comme c'était un peu plus long il a plié et, il est là, mais je, je vous dis la vérité donc on était tellement dans cet amour de Dieu et on voyait que ce qui a mon frère, il venait ils se sentaient bien, et puis bon, on était bien parce qu'après, chaque soir on avait la réunion donc, quel bonheur combien Dieu a eu à pouvoir agir même dans le vo les voisins qui étaient là-bas <rire> et quand ils avaient des problèmes à la maison ils mais il y, y a un monsieur qui est là dans cet endroit effectivement j'étais même chez moi à la maison et j'étais assis comme ça paf c'est comme c'est un petit sommeil qui me montre comme ça et je me vois dans la maison de quelqu'un au même montre, ta, ta ta ta ta puis une soeur qui vient qui me dit mais il y a une dame qui est là-bas qui veut qu'on puisse prier que tu ailles va prier pour elle dans sa maison j'ai dit la dame c'est là dans la rue je l'ai rencontré Il m'a demandé j'ai dit mais alors dis-moi dans cette maison il y a parce qu était dans maison, il y a une cheminée comme ça, il y a un tableau là, il y a ça, il y a ça, ça. Elle me regarde. Il dit Mais comment est-ce possible Tu n'as jamais été là-bas. Je dis Non, quand tu parlais avec la dame, moi j'étais donc ici et j'avais comme un petit sommeil et je voyais tout ce qui se passait là-bas. Et oui, le Seigneur fait, il fait encore des grandes choses. Nous avons vécu des moments. Je disais un jour à quelqu'un, j'ai dit mais si je devais rendre des témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie, les gens vont dire mais ce n'est pas possible. Déjà j'ai rendu un tout petit peu au moins traité de ce que vous avez entendu effectivement si Juste la colonne de feu que moi je n'ai même pas pris. Là ça fait mais c'est la vérité. J'ai dit mais si je rendais les témoignages, qu'est-ce que les gens vont penser il, il, il, il se montre effectivement. Mon frère, ma sœur, je vais vous dire une chose. Encore une fois, il y avait une femme. Cette femme-là, on l'avait tellement on avait tellement qu'effectivement, que les démons qu'on avait mis, cette femme-là, je crois qu'ils avaient fait déjà des, des, des alliances, ou même des incartations, que ces démons ne pourront jamais quitter la femme. Oui, frère, nous avons vécu des choses extraordinaires. Et moi, j je ne connaissais absolument rien. Et cette femme, nous étions encore pensées à Elisabeth là-bas, cette femme a, a eu à pouvoir entendre qu'effectivement, que dans l'endroit là-bas, on prie pour les malades, on prie pour ceci, pour cela. Et on l'a amenée, elle est venue là-bas et quand elle est venue là-bas, on m'a appelé dit frère Léonard, frère Léonard, viens il y a une dame ici qui est venue qui a un problème effectivement, parce que et, elle, elle dit qu'effectivement dans sa famille on l'a liée par des démons, sait, effectivement ça fait, ça fait, ça fait la famille, elle n'arrive pas à rien faire toute sa vie entière, tout est bloqué alors j'ai dit nous avons un Dieu Amen. oui, ces dieux là, il, il débloque tout oui. ce que je vous dis est 100% vrai j'ai dit il débloque tout <rire> oui, dit, mais, oui, mais la dame, elle dit, madame, est-ce que tu crois que si on prie pour toi, ça sera délivré Elle dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Je vous dis la vérité, frère et sœurs, je priais pour la dame. Elle a été totalement délivrée. Amen. Elle est rentrée chez elle. Maintenant, regardez très bien. Les gens qui ont fait, effectivement, c'est après que j'ai à pouvoir comprendre. Les gens qui avaient fait la sorcellerie, qui avaient tellement petit coupé, c'est ça les têtes, je ne sais pas moi encore, pour dire que ça ne pourra jamais se débloquer, on peut l'amener sur tous les féticheurs, ça ne marchera pas. Et puis, ils entendent les témoignages là-dedans. Alléluia! Je suis guéri, je suis délivré, tout ça. Ce que j'avais, effectivement. Il dit mais tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Comment ça se fait? Ce que je vous dis est vrai. Comment ça se fait? Moi, je n'avais rien du tout. Ouais, après avoir prié pour eux, chez moi, j'ai pris le Seigneur, je loue le Dieu, effectivement, je continue dans ma prière. Et si, moi, je connaissais. La guerre qui s'est levée là-bas, moi, je connaissais pas ça. Et voilà. Qu'est-ce qui est passé? Ces personnes-là se sont levées. Je souviens les temps. Se sont levées. Ils ont commencé à chercher. Ils ont D'abord, qui, qui, a, qui a fait ça chez toi ?»« Ah, j'ai été dans, dans la à un tel endroit. »« Mais où c'est ?»« Il dit Où c'est ?»« Oh !»« Et princesse Elisabeth, là-bas, numéro 12. »« 12, il y a une église, là-bas. »« Oui !»« Je suis arrivé là-bas, alléluia. »« J'étais. on a prié pour moi, là, comme vous voyez, là, bas maintenant. »« je regardais quand on avait dit, bon. »« ils ont dit, bon, regarde, non, ça va, il n'y a pas de problème. »« Et qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'étais chez moi. »« Je reçois un coup de fil. » C'est lui qui était à l'église. Oh frère Léonard, il euh, y a des gens qui sont venus ici qui te cherchent. Je dis, mais cherche sur moi. <rire> et qui sont-ils Ah, on ne les connaît même pas, mais ils ont dit qu'on leur a enseigné qu'il y a, y a quelqu'un ici dans cette église. Parce qu'ils sont venus nous ont demandé. Est-ce que vous connaissez une dame qui était ici, effectivement On dit, on dit oui. Euh, et, et qui a prié pour lui On a dit que c'était toi. C'est pour ça qu ils ont dit qu'ils veulent te voir aussi. Parce qu'ils euh, sont venus, parce qu'ils ont un souci dis bon, vous savez, on pense à rien. Pour que je prenne les trams ou le chemin d'un, j'arrive à la salle. Ils m'ont attendu, hein. Ils étaient un monsieur et une dame. Je rentre, je m'assieds, ils me regardent comme ça. Dit, vous savez, je, je pense d'abord à rien, je tiens, bizarre. Je dis, mais, monsieur, oui, madame, oui. Euh, et puis, ils me le c'est vous? Vous voyez, parce que bon, on voit, on voit pas, du mais, non. Oh. C on, on pensait que c'était un vieux papa qui avait fait des choses. J'ai dit, il me regarde, il me dit, c'est vous je dis, moi, quoi <rire> C'est vous qui avez prié pour... Euh, je... Je dis, mais je dit mais la dame qui était venue ici, là, il y a besoin de qui, la dame J'ai je dis, ah, oui, la dame. Il dit, oui, oui, oui, c'est moi, oui. Et vraiment, vous Comment vous avez fait J'ai je dis, oh mais j'ai prié, comme le Seigneur l'a dit dans les Saintes Écritures, et j'ai chassé les démons. Parce qu'il nous a dit de chasser les démons. Eh bien, j'ai chassé les démons. Vraiment, c'est toi qui as fait ça. Mais je dis, mais bien sûr que vous as dit, mais oui, mais oui. Parce que je dis, mais vous voulez que je prie pour voir Non, non, non. Nous étions venus pour nous renseigner. Écoutez bien, pour nous renseigner, pour savoir qui c'est qui a eu à pouvoir prier pour cette personne ici pour qu'elle soit délivré comme ça. Alors comme nous avons vu que c'est vous, ben, nous sommes satisfaits. Frères et sœurs, je rentre chez moi à la maison. Et comme d'habitude, j'ai merci, j'arrive à, à la maison, effectivement, et, et j'ai prié, et puis... Je sais plus, mais vers le soir, d'abord, ah, d'abord, d'abord, d'abord, c'était... Je suis allé m'endormir. Alors, ils étaient venus, et ce que je vous dis est vrai, pour tester, pour voir, c'est vraiment cet homme ici, il a la puissance, parce que là, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu dans la nuit, au milieu de la nuit, effectivement, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah. alors les choses sont venues par là, la... tu sens devant la fenêtre s'ouvrir, hein? Moi. alors cette puissance aussi diabolique et démoniaque vient maintenant vers moi, parce que je, je, et quand j'ai senti cela, la pensée est partie de moi là-bas, c'est comme le Seigneur, mais Seigneur, on est venu me tester. Allez. Et ces jours-là, comme j'étais dans la chambre, votre sœur était là, j'ai dit, je n'ai rien dit, dit, Seigneur, la personne qu'on vient de m'attaquer, c'est moi. Euh, comme il est là, laisse-moi me lever. Je me suis levé. Je vous dis la vérité, je suis sorti. Parce qu'il faut bien comprendre ce que vous faites. Je me suis levé. J'ai dit, c'est moi que vous voulez, n'est-ce pas Eh bien, on va aller sur le terrain naître. Ah. Frère, Dieu, Dieu est grand le nom Mandelain et ils ont pris la fuite. depuis ces jours-là Jusqu'aujourd'hui. nous avons un nous avons un dieu frère vous avez dit que les témoignages nous en avons frère nous ne servons pas un dieu que nous ne connaissons pas un dieu qu'on peut dire mais, mais frère nous le nôtre nous connaissons sa puissance les guérisons, vous les avez frère les choses impossibles, il les accomplit. Nous, nous avons un Dieu qui est vivant. Nous nous approchons de ces dieux-là, dont on connaît la capacité. C'est pour ça, pour ça que nous avons confiance. Alors, ayez foi en ces dieux. Il va encore faire des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Est-ce qu'il est le Seigneur, notre Dieu, tout puissant Il dit, la chose arrive. Il ordonne et... Eh, les venons, nous allons prier. <rires> Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Seigneur, nous Ne valez-vous Considère Considère oh Oui, considère Considère Si on est garde de